première aujourd'hui je vous propose une vidéo en deux parties une partie unboxing pure et l'autre partie où je vais traiter donc de l'appareil et de la technologie que je vais déballer devant vous sans grosse surprise vous l'avez vu dans le titre euh, oui j'ai fait l'acquisition d'une imprimante 3d lcd donc euh, pas une imprimante à filament, mais une imprimante à, Zut, à résine <rire> voilà euh, et ben c'est parti, je vais déballer la machine, voir un petit peu qu'est-ce qui était proposé dans le package. Euh, vous voyez dans le titre, bien sûr, quel est le modèle de l'imprimante. Je mettrai aussi euh, tous les liens euh, de là où je l'ai prise. A savoir que cette vidéo n'est sponsorisée par personne. Voilà, euh, ce n'est pas Gearbest qui m'a envoyé, euh, envoyé la machine, ce n'est pas Elegoo qui m'a envoyé. C'est une petite folie. Voilà. Sans plus attendre, on va passer à l'unboxing. Alors, l'unboxing, bah, ça va pas être compliqué. On a un premier petit paquet. Tadam Et ce petit paquet va correspondre au filtre. Voilà, donc on a un filtre permanent, une partie euh, siliconée, un entonnoir hein, et une partie euh, filtre pur. Donc ça, ça va être pour refiltrer notre, euh, bah, notre liquide tout simplement. Alors on va commencer plus euh, par les accessoires. On va garder le meilleur pour la fin, hein D'accord Alors en accessoire nous avons ce magnifique, euh, c'est une lampe UV qui est utilisée normalement pour les ongles et qui là, hop pour nous va servir et eh bien pour euh, le, la partie, euh, le comment dire, le, le durcissage. Ça se dit ça Le durcissage de la pièce une fois imprimée. Je vous expliquerai tout ça après. Un petit cadeau bonus pour ma chérie, de quoi faire une manicure. Hop, donc... Nous avons l'engin, voilà. On pose, on met, et ça marche. En théorie. Donc l'UV, ça va vraiment être pour la finition. Nous avons quoi Nous avons... Oh De la résine photopolymère. Voilà. Qui est intéressant de savoir euh, c'est surtout voilà que c'est bien de la 405 pour que ce soit compatible avec nos nos appareils et surtout ça first layer exposure 20 à 60 secondes normal exposure 5 à 15 secondes je sais pas si vous le voyez là haut ça ça veut dire quoi ça veut tout simplement dire que la première couche de notre impression va devoir être exposée entre 20 et 60 secondes euh, pour euh, optimiser l'adhérence. Ensuite, ça sera de, 15, de 5 à 15 secondes. Donc je pense que euh, pour les premiers tests ce que je ferai, c'est que je vais faire du, du 60 et du on va dire du 10. Voilà. Donc les bouteilles viennent emballer dans euh, du papier bulle super pratique. Ça je trouve ça cool. C'est pas un sarcasme, je trouve ça vraiment super pratique. Euh, voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus bah, la, bouteille, euh, <rire> la bouteille est noire. Évidemment, j'ai envie de dire, c'est de la résine qui réagit aux UV. Donc si la lumière rentre dedans, la résine durcit. Voilà, donc la bouteille est noire. C'est... Je vous expliquerai un petit peu plus le détail vraiment du fonctionnement dans la deuxième partie de la vidéo. Hein. Là je suis, je reste vraiment sur la partie euh, déballage. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans notre carton Mon dieu, je crois que c'est une imprimante. Donc les mars, euh, si ça vous intéresse d'avoir euh, un autre point de vue de cette vidéo, euh, je vais mettre en lien euh, bah, ici et probablement quelque part là dans l'écran la vidéo que Eliox avait faite et euh, un comparatif de Monsieur Track aussi. Donc euh, j'ai oublié son nom mais euh, voilà. On va ouvrir le carton, on va voir un peu la surprise. Alors oui, pour un, la petite information quand même, histoire de... Euh, J'ai pas la place sur mon bureau pour faire euh, l'unboxing de l'autre côté, donc euh, planche, table, canapé. C'est largement suffisant. Alors, qu'est-ce que nous avons Alors déjà, euh, c'est protégé. Hein. C'est très protégé. Nous avons... T'as un manuel un manuel en quelle langue Ok. Donc il est en anglais. Donc c'est bien. C'est bien parce que déjà, euh, on ne se tape pas le traditionnel, euh, le traditionnel manuel en chinois pour des chinoiseries. Donc ça déjà, c'est pas mal. Alors on va commencer par enlever cette première boîte. Donc ça, c'est là tout le kit donc la toolkit, il y a quoi dedans Allez, on va vraiment garder le meilleur pour la fin. La toolkit, nous, ça fond. Désolée, je ne sais pas comment vous aider. Alexa ne sait pas comment nous aider. Désolée, je ne sais pas. Alors, nous avons des gants. Ça, c'est bien. Niveau sécurité, c'est important. Euh, dans un petit... dans un petit... dans un petit... un petit bécher, hein, c'est ça Voilà, dans un petit récipient. Une spatule. Alors là, ils ont été intelligents. C'est que par rapport à d'autres reviews que j'ai pu voir, ils nous ont mis une spatule. Je ne sais pas si vous verrez à la caméra. Mais la spatule a été limée. Un peu crade, soit dit en passant. Hein. Elle a été limée, mais elle est bien biseautée du coup. Donc ça, pour décoller, ça va être vachement, vachement plus pratique qu'une euh, qu lime qui ne, qui, pas du qui ne soit pas du tout biseautée. Hop, on va remettre la petite protection. Nous, ça donc. On a dit ceci, on a dit ceci. micro shear. Ce sont tout simplement... Attention, attention, attention. Hop C'est une pince, voilà, une petite pince coupante, alors ces pinces là, euh, j'en ai déjà eu, euh, le même modèle d'ailleurs, qui est quelque part dans le coin, euh, je suis pas un grand fan, je suis pas un grand fan parce que euh, bah, très vite ici ça se coupe, là, euh, c'est pas vraiment la pince la plus... La... C'est pas ma pince la préférée quoi. Si je devais choisir, je prendrais plus. Ce que j'ai acheté là dernièrement. Que j'avais déjà eu, mais que j'ai perdu. <rire> c'est ce modèle là. Alors ouais, ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Sauf que... Euh, on va dire que ça, ça fait un peu la version cheap. Et ça, ça fait un peu la version un peu plus robuste. Voilà. Donc c'est très pratique. Et là, alors à quoi ça va nous servir dans ce, dans ce contexte et bien dans ce contexte, ça va nous servir à couper proprement les supports. Tout simplement. Voilà, on va imprimer avec euh, beaucoup plus de supports que naturellement on imprimerait avec de l'imprimante à filament, Et donc il faut les couper proprement. Nous avons donc ici un jeu de clé à Nord. Pour ceux qui connaissent, Matmata. Voilà. Bon, un jeu de clé à alors n'essayez pas de tricoter des pulls avec une clé à laine. C'est nul. Nous avons un tournevis à laine. Voilà. Nous avons le bloc d'alim Normal. Ta ta ah, Qu'est-ce que c'est que ça Un magnifique câble d'alimentation à 399 euros. Voilà, on va passer dans les choses importantes, nous avons ça, je ne sais pas encore ce que c'est, je ne sais pas, voilà, euh, alors ça c'est des filtres, c'est des entonnoirs filtres, sauf que bah, j'ai acheté comme je vous disais ceci, donc, euh, qui a un filtre euh, lavable et un petit entonnoir en silicone. Donc, clairement, les deux vont pouvoir me servir. Hein, parce que bah ça serait dommage de gaspiller. Et ils en ont mis quoi Ils en ont mis... Euh, allez, euh, une petite dizaine. Voilà. Situation actuelle oblige Non, ça n'a rien à voir, en fait. Des masques euh, Donc ça c'est pour se protéger quand on, quand on manipulera le produit et pendant que ça imprime. Je suis pas sûr que réellement ce soit, ce soit efficace contre, contre ce qui peut évaporer, on va dire, à l'impression. Mais bon. Ça a le mérite d'être là. Euh, ça a le mérite d'être là et surtout.. Euh, c'est à nous, après, de faire attention où on imprime, comment on imprime, de ventiler, de respecter, bien entendu, les règles de sécurité de base. J'y reviendrai. Une spatule en plastique. Alors, la spatule, elle va servir à quoi eh ben, Elle va servir à, à racler le, le réservoir, en fait, pour vider le... comment dire... la résine, pour pouvoir la remettre en bouteille. Et bah dans le cas de changement de résine ou si on sait qu'on va pas imprimer quelque chose tout de suite après. Pour évidemment éviter de gaspiller. Voilà. Et bien sûr, en dernier accessoire, et non des moindres, la traditionnelle clé USB classique. Donc de... Et bah de je ne sais pas combien de gigas. On doit être sur du 4, 8, si j'ai de la chance 16... Euh, je regarderai ça tout à l'heure, bien évidemment. Euh, de mémoire de ce que j'ai compris, dessus, il y a euh, quelques... Donc, il y a le manuel, bien sûr. Il y a quelques fichiers de test. Il y a le logiciel, donc, Che2box. Et voilà. Donc, Sh2Box étant le logiciel, qui... le, le slicer, en fait, qui va permettre de faire les, les tranches, les coupes. Donc, pour l'impression 3D. Euh, et qui est compatible Linux, de ce que j'ai pu voir... Donc voilà, donc ça c'est vraiment pour la partie euh, accessoire. Nous continuons notre unboxing avec mesdames et messieurs cette magnifique et les Goomars. Hop, voilà. Alors, le bébé... Ben le bébé pèse son poids, hein, même de rien. Euh, c'est pas du plastique. Alors, on va déballer. Ah, tac, tac, tac. Des ballons. Des ballons. On l'a eu. Alors, voilà. Alors, déjà, le premier truc que je vois, c'est... Il y a une, une certaine... Euh, un certain sentiment de solidité le truc c'est voilà c'est du métal et on a donc une sortie euh, ventilo et on a des pieds et des pieds qui se règlent c'est génial alors ça c'est c'est con mais c'est le petit truc que j'apprécie beaucoup parce que eh ben euh, tout n'est pas forcément d'équerre chez moi ça devrait mais ça ne l'est pas forcément Niveau protection, franchement, on est.. Euh... À mes yeux, on est vraiment sur du, du high level. Voilà. Je trouve. Alors ça, ça pèse un petit peu. C'est pas.. Ah Vas-y ah tout ben alors Ok. D'accord. Alors ça, on va le repositionner là en attendant. parce que en fait ça donc je vous le remonte quand même voilà donc ça ça va être le plateau qui va aller dedans ici et qui va faire des petits allers-retours vraiment petits, pour s'imbiber de résine donc voilà. il va rentrer dedans il va s'imbiber de résine euh, l'écran en dessous va projeter une image de la tranche qui va laisser passer euh, des, bah, des UV qui, qui seront en dessous. Vraiment, je vais expliquer plus précisément euh, derrière. Hein. Là, là c'est que la partie euh, unboxing. Et ça ne sera même pas la partie unboxing avec branchement et test. Quoi que je ne sais pas, en fait. A voir. Donc, on a un plateau. Ok. On a l'imprimante. On a un petit écran avec un petit film qui commence déjà à se barrer. Et donc derrière on va retrouver hop je vais vous le montrer ici donc on va retrouver l'interrupteur bien sûr euh, la lime et le port USB voilà donc on va peut-être déjà commencer par brancher pour installer le plateau donc c'est vraiment juste euh, juste faire un petit euh, le petit branchement électrique euh, qui, qui, qui va bien vraiment juste pour pouvoir relever le plateau et donc installer euh, l'installer. Hop là. Alors. Pic. A savoir que je n'ai jamais donc utilisé ce type d'imprimante. Je n'ai jamais.. Euh, voilà, j'ai vu, vu des vidéos. Mais à part ça, je suis assez profane. Alors, on allume. Ah oui, mince, c'était allumé. Alors déjà qu'est-ce qu'on peut voir ici on peut voir un magnifique écran Voilà. donc l'écran est en anglais euh, tool l'écran a l'air assez réactif voilà donc là je lui fais monter son donc vous le voyez pas je vais reposer Hop, voilà, tac, donc là je fais monter ça, hein. hop, voilà, du coup on va pouvoir installer ceci, donc on dévisse, on pose, on visse, alors ce que j'ai pu voir là déjà c'est que le, le plateau a déjà été vissé dessus. Probablement donc euh, pour faire des tests hein, tout simplement j'imagine voilà hop donc ce qu'on va faire aussi tout de suite c'est que euh, on va desserrer notre euh, notre plateau je vous propose un petit changement de cadrage histoire de mieux voir ce qu'on va faire voilà alors du coup comme je disais on va desserrer c'est deux petites... Euh, non, de Zeus. non, de Zeus. Ces deux petites vis qui ont été serrées comme des brutes. Alors là, pour le coup... Euh... Donc ça, c'est les vis de, de, de, de, de leveling, de, de, de niveau du plateau. Les vis de réglage. Voilà. Tac, tac. Donc là, le plateau, il est... Et puis euh, il est monté sur ressort. Donc du coup on va pouvoir lui faire par exemple un leveling. Alors déjà on va le mettre 3 ça peut être pas mal. Ah bah ça le Ok. Voilà. Et donc là en théorie... On a juste à le, à le visser. Hop. Dans la pratique, là, mon plateau n'est pas droit. Donc, euh, il sera, il se, le, le niveau sera refait bien évidemment. Hop. Tac. Et. Ok. On va le relever. Voilà. L'interface assez réactive. Donc euh, voilà. Et après, ceci, donc il y aura ici, il y a des petites, euh, comme des petites encoches, ça tient bien, c'est pas mal, bravo.